Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo vlog du mois de mai 2021. Donc aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs choses mais on va surtout parler du corps. Alors pour les personnes qui découvrent cette vidéo et qui me découvrent pour la première fois et eh bien je m'appelle Aurélien Rickebuche, je suis thérapeute holistique et j'accompagne les femmes. Alors je les aide à reprendre les rênes de leur vie en les libérant de toutes les causes profondes qui les bloquent en fait, qui les empêchent d'être elles-mêmes. Alors les conséquences dans leur vie, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, des difficultés dans l'image corporelle, à accepter son corps, euh, des difficultés à pardonner, des blessures du passé. Euh, donc c'est euh, une approche holistique. Euh, J'ai euh, beaucoup d'outils à ma disposition, des outils euh, comportementaux, des outils émotionnels, des outils énergétiques, spirituels. Euh, donc c'est une approche spirituelle et globale que je propose pour aborder donc, toutes ces thématiques je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de découvrir un peu plus de ce contenu. Il y a différentes playlists en fonction des thématiques dont je vous ai parlé. Voilà pour les présentations donc aujourd'hui, je voulais euh, tout simplement vous faire part de ce qui m'est arrivé au mois de mai. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, mais euh, je vais vous expliquer un peu comment je me suis sentie et surtout quels sont les outils que j'ai euh, utilisés, que j'ai eu à ma portée. On va parler aussi du coaching, euh, du coaching que je propose tous les mois euh, sur euh, mon groupe privé Facebook. Donc c'est même toutes les semaines. Il y a en début de mois, on fait euh, un coaching, on choisit donc trois thématiques à aborder tout au long du mois. Et ensuite, on aborde différents outils pour justement travailler sur ces thématiques. Donc, c'est quelque chose que je vous offre. Donc, si vous avez envie de participer à ce coaching mensuel, eh bien, je vous invite à demander votre adhésion au groupe privé Facebook. Donc, je vous rappelle que c'est offert. Donc, on va parler de, justement, ce qui s'est... Qui est ressorti durant ce mois de mai et forcément bah, ça a une résonance dans ma vie, hein. forcément vous savez que quand je travaille avec vous ça me fait aussi travailler forcément. Euh, je vais aussi vous parler justement en lien avec ce corps justement et, et tout ce côté émotionnel, euh, vous expliquer quel service je peux vous apporter en plus de ces conseils dans cette vidéo si vous avez envie d'aller plus loin dans le processus et je vais aussi vous demander votre aide, euh, je vais faire un sondage à la fin alors très simple hein, mais voilà si vous pouvez me donner votre avis, j'ai un nouveau projet en tête depuis un moment déjà et je sais qu'on me pousse à écouter tous les messages que je reçois, c'est d'oser créer des choses que je n'ai jamais faites. Donc là on est en plein dedans donc je sais qu'il faut que je le fasse, en tout cas j'ai très envie de le faire mais voilà j'aimerais aussi connaître votre avis et savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser bien sûr. Et, et puis bah, après, forcément, on fera, on fera pardon, la guidance pour le mois de juin, donc une guidance à choix. Euh, on fera une méditation qui sera en lien forcément avec le corps, donc l'écoute du corps, apprendre à écouter son corps, à écouter où se loge l'émotion pour pouvoir la faire partir. Donc euh, je vous laisserai écouter cette méditation à la fin de la vidéo. Et on finira sur le mantra donc, euh, que je vous propose pour vous guider, vous accompagner durant le mois de juin. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour euh, donc ce conseil que je vais vous donner. Je voulais vous parler notamment des fleurs de bac hein, qui m'ont euh, énormément soutenue et accompagnée durant ce mois de mai. <rire> durant le mois de mai, il s'est passé quelque chose d'assez compliqué, assez difficile dans ma vie perso. Euh, et c'était en lien forcément avec le corps, euh, mais aussi surtout avec les émotions. Euh, J'ai eu une grosse vague <rire> d'émotions, alors je ne sais pas si c'est les énergies du moment, bref, hein, peu importe, mais surtout les messages que je recevais c'était de ne pas chercher à comprendre, justement de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à analyser, qu'on passait notre temps à vouloir comprendre, analyser, et d'ailleurs c'est ce que je fais hein, dans euh, mes accompagnements, et que du coup on passait à côté de certaines choses, et c'est surtout c'est que euh, on n'osait pas affronter et traverser ses peurs, traverser ses émotions. Euh, souvent, je prends cette image, c'est comme si vous aviez un nuage devant vous qui représentait la peur, l'émotion. « Ah oui, je l'ai vu, c'est bon, ça y est, j'ai accueilli, j'ai vu l'émotion, et hop, on la contourne et on veut passer derrière pour continuer le chemin. » donc on veut tout de suite comprendre c'était quoi oui oui je la vois bien, j'ai bien compris ce qu'elle voulait me dire mais moi je veux surtout avancer et continuer parce qu'en fait je ne veux pas ressentir cette émotion parce que ça me fait mal et ça me fait d'autant plus mal qu'en fait je la comprends pas totalement et tout comme on ne peut pas répondre à un problème avec la meilleure solution si on n'a pas identifié la totalité du problème et eh bien en fait vous ne pourrez pas continuer ce chemin parce que ce nuage-là, hein, si on prend cette métaphore de, de peur d'émotion, il sera toujours derrière vous. Donc ce sera toujours comme un fantôme qui vous pourchasse. Et il y aura toujours quelque chose qui vous fera dire, il y a toujours un truc qui cloche. Ce truc qui cloche, c'est tout simplement qu'on a contourné cette émotion, on a contourné cette peur au lieu de la traverser. Il faut la traverser, si elle est sur notre chemin, c'est parce qu'il faut la traverser. Et c'est en traversant ce nuage, en traversant cette peur, en traversant ces émotions, qu'on va pleinement prendre la mesure de toute cette problématique, de toutes les dimensions en fait différentes d'une problématique pour réellement mettre en place quelque chose et en fait presque ça, ça se fera spontanément, il y aura moins cette sensation d'avoir dû fournir des efforts parce que quand on contourne, on sort de son chemin et donc on doit construire quelque chose et c'est plus difficile. J'essaie de poursuivre la métaphore. Et du coup ce que je ressentais, tout ce que j'ai ressenti durant le mois de mai, c'est que c'était euh, cette vague d'énergie, comme si bah, tout ce que justement, tout ce que justement j'avais contourné, et eh bien tout me revenait en pleine poire, là, tous ces petits nuages de peur et d'émotion, ça arrivait comme ça euh, en pleine tronche, et que bah du coup c'était un peu un tsunami émotionnel. Ça m'a fait me sentir vraiment pas bien du tout, euh, sans même parler de l'événement qui m'est arrivé. Euh, mais du coup, je savais pas trop quoi en faire de ça. Et le message que j'avais, c'est il y a rien à comprendre, il y a rien à comprendre, c'est juste que... En gros, c'est le passé qui nous rattrape. Tu n'as pas voulu te laisser traverser par ces émotions. Tu as mis un peu des œillères. Bah, maintenant, il va falloir te les laisser traverser. Et il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Le message du moment, c'est arrêter de vouloir faire et arrêter de vouloir avoir euh, sans euh, chercher à être d'abord. Et pour être, il faut ressentir ses émotions même si elles font mal parce que c'est son être les émotions. C'est votre âme qui vous parle. Donc bien sûr que quand ça nous vient en tsunami, on peut avoir des coups de pouce, pas pour contourner l'émotion, pour oser la traverser, pour se dire que ça va aller mieux derrière, pour continuer en fait d'oser traverser cette émotion. Et pour ça, moi j'ai utilisé les fleurs de Bac. C'est le tout tout premier outil. Euh, non j'exagère, le tout premier outil on va dire des de, de médecines alternatives, ça a la réflexologie plantaire. Ça veut dire le deuxième outil on va dire, <coughs> les fleurs de bac qui m'ont accompagnée, donc je me suis fait mon mélange et j'en ai d'ailleurs parlé durant le coaching du mois de mai parce que c'était l'outil qui était ressorti, donc c'était assez rigolo forcément. Mais en tout cas, elles m'ont beaucoup accompagnée, parce que voilà, j'avais ce mélange d'émotions. Et elles m'ont aussi accompagnée durant cet événement, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Euh, il y a eu une période de deuil, j'ai dû traverser une période de deuil, et j'y suis encore d'ailleurs. Et du coup, au niveau émotionnel, bah forcément, euh, les fleurs de Bac, elles m'ont aidée et elles m'aident encore. Euh, et c'est surtout que encore une fois, maintenant que je commence à sortir, à traverser, eh bien, toujours pareil, on a besoin de comprendre et de donner du sens. Comprendre euh, pourquoi mon corps a réagi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et c'est surtout comprendre euh, et accepter aussi que je savais très bien ce qui allait se passer. Euh, Peut-être que vous remarquez, <coughs> si vous êtes en tout cas dans cette démarche, que l'intuition est de plus en plus profonde, euh, on y est de plus en plus connecté et euh, on a pourtant du mal encore à faire confiance, et surtout faire confiance à ce corps. C'est-à-dire que inconsciemment ou consciemment, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je le sentais dans mes émotions, dans mes pensées, je sentais que ce n'était pas aligné, je sentais une tension au niveau du corps. Je n'arrivais pas forcément à identifier où, parce qu'en fait je fuyais donc cette sensation, mais je sentais que, comme si dans mon corps il y avait quelque chose qui m'empêchait d'avancer, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas du tout aligné. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait, J'ai pas écouté, euh, en tout cas au début, et est arrivé ce qui est arrivé. Euh, donc maintenant j'ai besoin de donner du sens forcément à ce qui est arrivé, et donc c'est là où la symbolique corporelle de ce qui nous arrive, de des choses qu'on ressent dans le corps et des émotions, va nous être utile parce que ça va nous donner le message au niveau émotionnel et mental. La symbolique du corps, j'en ai déjà parlé, hein, sur. Euh, je vous invite à regarder la vidéo de Jacques Martel hein, sur son bouquin sur la symbolique corporelle. Elle est vraiment très très importante, très utile. Le corps c'est votre messager, le corps il ment pas et le corps il va vous indiquer par des douleurs, par les émotions, par des sensations, des choses. On sent, ça vibre pas, c'est bizarre, il y a quelque chose qui cloche. C'est parce qu'il y a réellement quelque chose qui cloche et croyez en vous, ayez confiance euh, en ces sensations, parce que le corps peut vraiment vous être d'une grande aide. Et c'est pour ça que je voulais vous reparler de mon programme J'aime mon corps, parce que dans ce programme-là, c'est pas seulement pour les personnes qui n'aiment pas leur corps, c'est pas seulement pour des personnes qui ont des crises de boulimie par exemple, parce que je sais que ce, ce programme fonctionne très bien pour euh, les TCA, puisque c'est surtout une approche corporelle dont on a besoin aussi dans les crises de boulimie. Bah, dans ce corps on apprend vraiment à euh, comprendre, à écouter ses émotions surtout à les accueillir, à se laisser traverser. Euh, on rentre en contact avec son enfant intérieur, on rentre en contact avec son corps, on essaye d'identifier justement avec la symbolique corporelle qu'est-ce qui se passe en nous. Donc ce corps, ce programme pardon, l'apsus, euh, est vraiment une aide, un soutien pour aller rentrer en communication avec ce corps et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passe. Et euh, c'est pour ça que je voulais vous en parler ici parce que je sais que euh, c'est vraiment un soutien, alors c'est un programme en ligne, hein, donc vous êtes euh, autant dans la gestion de ce programme, même si évidemment, bien évidemment que je suis là pour vous accompagner. D'ailleurs, il y a des défis dans le programme où justement on doit être en contact puisque je dois vous guider, notamment sur la symbolique corporelle. Mais ce programme, voilà, vous y allez à votre rythme, c'est tout en douceur. Vous suivez les vidéos à votre rythme et vous allez pouvoir vraiment rentrer en communication avec ces émotions, vraiment les écouter pleinement, plus les contourner et vraiment écouter cet enfant intérieur, écouter ce corps, qu'est-ce qu'il a à vous dire voilà, je ferme la parenthèse là-dessus, euh, évidemment je vais mieux si vous vous posez la question, je vais mieux, mais j'ai encore besoin de comprendre des choses, donc c'est un, un cheminement, hein, comme, comme toujours, mais voilà, les fleurs de Bac, vraiment, euh, elles nous aident, il y a d'autres choses, l'huile hein, essentielle, etc. C'est d'ailleurs ce qui était ressorti dans le coaching donc de ce mois-ci, hein, les, les thématiques qui étaient ressorties, c'était la colère, libérer le passé euh, la blessure d'abandon et le masculin sacré. Donc il y avait l'idée aussi d'action, et donc de blessure d'abandon avec la jante masculine. Euh, donc euh, il y a toutes ces thématiques qu'on a pu aborder grâce aux fleurs de Bac, aux huiles essentielles, et aussi à des outils de diffusion mentale. Hein, quand ça, on a trop de choses dans la tête, quand ça nous monte à la tête, comme on dit, eh bien je vous ai donné des outils, euh, donc justement pour apprendre à prendre de la distance, justement par rapport à toutes ces pensées qui peuvent nous parasiter et nous empêcher justement d'agir, nous empêcher d'être en mode masculin sacré, dans l'action, le courage... À la persévérance, la détermination. Si vous avez envie de revoir ces vidéos, euh, comme c'est offert hein, dans ce coaching, dans ce groupe privé Facebook, vous avez accès aux vidéos en replay à tout moment. Vous hein, n'êtes pas obligé de suivre les vidéos en direct au moment où je vous les donne. Hein, c'est vraiment au fur et à mesure de votre besoin aussi. Donc vous pouvez aller les revoir. Pour cela encore une fois, je vous invite à, à vous abonner au groupe. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce mois de mai, euh, donc euh, les fleurs de Bac, écoutez votre corps, apprenez à écouter votre corps, vous allez vraiment pouvoir euh, entendre votre âme en fait, hein, à travers les émotions, à travers les, les douleurs. C'est vraiment important de, de pouvoir se reconnecter à lui parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Et euh, malgré les événements qui peuvent survenir, même si c'est douloureux, il y aura toujours un sens derrière. Il y a toujours quelque chose à apprendre, à, euh, sur lequel on peut s'appuyer pour continuer d'évoluer. Donc, euh, Mais il faut pas euh, nier la souffrance du début, il ne faut pas nier la douleur, il ne faut pas nier le côté désagréable. Euh, il faut se laisser traverser et c'est seulement après qu'on va pouvoir comprendre. Sinon je vous dis il y a tout qui nous renvoie dans la poire. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti cette dernière. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Ça peut peut-être faire écho aussi à ce que vous avez ressenti ces derniers temps par rapport aux énergies, la sensation de d'avoir plein de blessures, plein de choses qu'on pensait avoir guéri qui reviennent sur le devant de la scène. et On ne comprend pas pourquoi on pensait avoir guéri. On a l'impression de retourner en arrière. C'est pas un retour en arrière. C'est tout ce qu'on avait un peu mis de côté, qu'on n'avait pas totalement, euh, qu'on s'était pas totalement laissé euh, embrasser en fait hein, par ces émotions. Bah ça revient parce qu'on a besoin encore une fois de faire ce travail pour aller vraiment de l'avant et là on est sur des énergies enfin pour le côté énergétique des semaines, les tendances énergétiques, je vous invite à voir mes vidéos de guidance. Là, on arrive vraiment sur des euh, énergies où on est, ça y est, on, on, on a repris un peu du poil de la bête et on avance, on est victorieux, il y a des projets qui se mettent en place, on, on est en train de, de libérer, on finalise là de, de libérer tout ça. Euh, donc euh, voilà, je vous, je vous dis tout ça, c'est pour que vous puissiez aussi peut-être comprendre ce qui s'est passé pour vous durant ce mois de mai. Ça va peut-être faire écho à vos propres vies. Si c'est le cas, hein, dites-moi en commentaire. Hein. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir euh, qu'il y a des choses qui qui peuvent résonner en vous et surtout qui peuvent donner du sens à ce que vous vivez et se sentir moins seul aussi dans les épreuves qu'on peut traverser. Voilà, j'en viens du coup à mon sondage, le nouveau projet que j'ai à vous proposer. Euh, j'ai très très envie de créer des cercles. Alors pas des cercles de femmes comme euh, beaucoup euh, peuvent en faire parce que je suis pas formée à ça, même si c'est à destination des femmes. Un cercle de femmes mais qui va plus loin, un cercle de femmes qui va transformer des choses, qui va transmuter des choses. Euh, j'ai appelé ça des cercles alchimiques. Pourquoi alchimiques Eh bien parce que euh, on va transmuter des parts donc c'est un cercle avec que des femmes où on va identifier une problématique du moment ou juste parler de quelque chose. Et ensuite, on va aller identifier ensemble quelle est la part d'ombre que vous avez besoin de travailler, de transmuter. Et ensuite, avec l'énergie et avec la canalisation que je peux faire, et eh bien vous aider à mettre en lumière cette part d'ombre, à l'illuminer pour pouvoir la transmuter, à transmuter cette part d'ombre, qu'elle qu puisse se transformer en quelque chose de plus beau, de plus lumineux pour vous. Donc c'est un réel processus euh, énergétique, hein, initiatique même, que je propose euh, que j'ai envie de faire, je pense que ce sera pour la rentrée, euh, j'ai besoin de, de, de tester parce que c'est une idée qui m'est venue mais je ne sais pas du tout dans la pratique, enfin si je sais déjà dans la pratique comment faire mais je l'ai jamais expérimenté donc je sais que je vais l'expérimenter d'ici le mois de septembre mais j'aimerais aussi avoir votre, votre avis, hein, votre retour, est-ce que c'est quelque chose qui euh, peut vous plaire, vous parler est-ce que ça vous parle, les parts d'ombre, ces zones d'ombre qu'on a en nous, ces comportements qu'on met un peu de côté qu'on veut surtout pas voir, qui nous font mal, euh, qu'on n'aime pas du tout et pourtant qui ont un message encore une fois à nous dire et qu'on aimerait bah, rendre plus beau, plus lumineux, hein, transformer le négatif en positif. C'est vraiment l'objectif de ces cercles-là. Donc si ça vous parle, si en tout cas vous avez des questions peut-être par rapport à ça, voilà j'ai besoin de votre retour, j'ai besoin de votre avis, donc je suis tout ouïe. Voilà on arrive à la fin de cette vidéo. Euh, va suivre tout de suite donc euh, la guidance pour le mois de juin. Vous vous souvenez, comme d'habitude, il y a trois tas de cartes. Vous choisissez le tas qui vous appelle le plus et euh, vous allez découvrir donc une guidance. Vous pouvez soit poser une question, soit tout simplement demander qu'est-ce qui va, euh, euh, sur quoi vous allez être bercé dans les énergies, qu'est-ce qui va peut-être arriver pour vous au mois de juin. C'est pas de la voyance, hein, c'est juste euh, bah, tout simplement des, des idées, des pistes à explorer pour votre mois de juin. Et ensuite, vous aurez donc la méditation en lien avec le corps pour euh, donc euh, être à l'écoute de ce corps et découvrir s'il y a des tensions, des émotions qui sont bloquées euh, pour pouvoir aller les identifier, et les laisser partir. Et euh, on se retrouve donc tout de suite euh, donc dans cette guidance, dans ce mantra et à la fin pour euh, bah, le mantra, je viens de le dire en fait. Euh, donc la méditation et à la fin, le mantra, j'ai arrivé. Merci pour votre écoute et à tout de suite pour la guidance. Alors, on se retrouve donc pour cette guidance pour le mois de juin. Je vais vous proposer ce mois-ci, ça va être des pierres. Donc, je vais vous inviter à choisir une pierre pour votre guidance du mois de juin. Vous vous souvenez, il s'agit d'une guidance générale. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé ou si vous avez une question précise sur une thématique, vous pouvez toujours me demander une guidance personnalisée. Vous avez les liens dans, dans, dans, sur mon site internet, tout simplement. Euh... Alors je vous montre donc les pierres, donc on a ces trois pierres là, j'ai voulu choisir des petites pierres bleues. Donc je vous laisse choisir la pierre, celle qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Donc pour votre guidance du mois de juin. Et on va commencer euh, donc la guidance pour celle-ci. Donc pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là, je vous invite à continuer la vidéo, pour les autres je vous invite à avancer un petit peu. Voilà, à tout de suite alors, on se retrouve pour la guidance, pour les personnes qui auront choisi donc cette pierre-là. Euh, je n'ai plus le nom en tête, c'est une aqua, je ne sais plus quelque chose. Euh, bon voilà, peu importe, en tout cas, c'est une pierre qui est très jolie, que moi que j'aime beaucoup, qui a des reflets euh, irisés. Alors, euh, ce mois-ci, j'ai envie, enfin euh, pour ce mois de juin, j'ai envie de proposer un tirage différent, un tirage que j'ai vu, un tirage en lien avec le tarot, euh, pour vous donner justement euh, les aspects euh, sur différentes thématiques et le défi aussi peut-être pour le mois de juin voilà J'ai envie de faire quelque chose de différent Vous me direz si ça vous plaît ou pas Et c'est surtout que c'est la première fois que je le fais Et je sais pas, ça m'est venu là spontanément Donc je suis mon intuition Donc ça va être euh, un tirage un peu différent Puisque les cartes vont pas forcément sauter Je vais surtout les battre et les couper Et après on va enchaîner les cartes euh, Donc il y aura en fait différents tas Vous allez avoir un tas au milieu, ça va être vous Ça va vous représenter vous durant le mois de juin la carte de gauche, ce sera euh, ce qui va vous aider durant le mois de juin. La carte de droite, ça va être ce qui va vous freiner. Ensuite, on aura trois cartes en dessous avec ici la vie euh, sentimentale. Ici la vie dans la matière concrètement, donc ça peut être l'aspect professionnel mais pas que. Euh, et ensuite la vie de spirituel, la vie de l'âme, euh, comment est-ce que va votre âme d'un point de vue spirituel, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite trois autres cartes qui vont représenter peut-être un défi, quel est le défi, votre mission pour le mois de juin. Et en fonction d'état je viendrai compléter avec d'autres tarots ou peut-être avec d'autres jeux de cartes. Je verrai aussi en fonction de ce qui va ressortir et je finirai toujours avec le message de l'âme, quel est le, le, le message général que vous pouvez ressortir pour le mois de juin. Voilà, euh, donc du coup on va démarrer avec donc, les tarots Alors pour les personnes donc, qui verront cette vidéo, qui auront choisi euh, donc, cette pierre bleue Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin 2021 Alors du coup, je vais les cartes et les... on va couper Moi, ils ont l'habitude de sauter. Alors là, je dis, je veux pas que ça saute. Hein. Je vais juste taper les cartes Couper. Et tester ce nouveau tirage. Voir ce qu'il en est. Voilà. Ok. Alors, on va couper. Toc. Et on y va Alors, on a un cadre de coupe, Ok. Euh, on a une reine de coupe, on a une reine d'épée, on a quatre de bâton, le jugement, l'empereur. Ok, bon, déjà... <rire> Pour vous qui avez choisi euh, donc ce mois-là, on a quand même deux arcanes majeures dans votre jeu. Donc, on, on, on va voir à ce qu'il en est après derrière. Et le défi, encore un arcane majeur tant qu'on y est. OK, bon. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a Oui, c'est la première carte qui a sauté. Forcément, on a le roi de Pentacle. Donc, les énergies, ça va être des énergies, vraiment des, des choses ancrées dans la matière. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une forme de stabilité professionnelle. Il a les pieds sur terre. Il est ancré. Il fait des choses. Euh, il est vraiment dans le concret dans l'aspect matériel des choses. donc Alors le roi, hein, c'est pas forcément euh, une personne, hein, c'est une polarité aussi, hein, c'est en tout cas des énergies. Donc pour vous qui avez choisi euh, ce tas-là, en tout cas, le mois de juin, il y a des choses concrètes que vous avez besoin de mettre en place. Il y a des choses vraiment euh, très euh, terre à terre qui euh, vont euh, se passer. Alors, donc vous... Comment vous allez être au mois de juin Alors, on a un 4 de coupe. Alors, je rigolais parce que euh, sur les énergies de la première semaine euh, du mois de juin, d'un point de vue général, c'est la 4 de coupe aussi qui est sortie. Donc, le 4 de coupe, c'est un ennui, un mécontentement, un blocage émotionnel. Donc, peut-être que vous allez sentir des blocages justement au niveau des émotions, euh, une peut-être une forme d'ennui ou un mécontentement. On va venir après préciser avec une autre carte de tarot. Mais en tout cas, il peut y avoir, voilà, un, un blocage, un ennui de l'ordre, en tout cas de l'émotionnel. Alors, ce qui est sympa, c'est que ce qui va vous aider c'est la reine de coupe la reine de coupe c'est donc une énergie alors, ça peut être une personne, ça peut être vous, tout simplement, mais ça peut être surtout, c'est surtout, en tout cas, une énergie. La reine de coupe, c'est une femme qui a euh, beaucoup d'amour à donner, qui est pleinement connectée à ses émotions. Elle en a pas peur, justement. Donc, c'est rigolo que ça sorte par rapport aux quatre de coupe. C'est que ce qui va vous aider, ça va être tout simplement d'être dans l'amour, la bienveillance, la compassion, d'oser donner de l'amour aux autres et surtout de se donner de l'amour à vous-même. C'est-à-dire que même si vous vous ennuyez, même s'il y a des blocages, eh bien, vous continuez de vous respecter, vous continuez de vous donner de l'amour, vous continuez d'être dans la bienveillance. Donc là on vous invite vraiment ici à être connecté finalement à ce côté en vous qui est voilà, une femme, ça peut aussi symboliser une mère de famille, hein. mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et c'est ça qui va vous aider durant ce mois là. C'est-à-dire que même s'il y a de l'ennui, du mécontentement, c'est ce côté euh, reine de coupe qui va vous aider. Ce qui va vous freiner, et c'est pas étonnant en même temps, c'est du coup la reine d'épée. Alors pour le coup, c'est aussi une reine, hein, donc c'est une, une, une figure qui est forte, hein, une, une énergie qui est forte, une polarité qui est forte. La reine d'épée, eh bien, elle peut porter un masque, euh, elle peut rester dans le silence. Donc c'est peut-être ça qui va vous freiner. C'est-à-dire que si vous restez euh, euh, bloqué, que vous vous ennuyez, c'est peut-être parce que vous ne dites pas suffisamment la vérité, que vous n'osez pas encore être euh, dans cette euh, froideur, dans cette justesse euh, que voilà, ou alors justement ce qui vous freine c'est que euh, vous vous êtes trop dans le silence, vous êtes trop dans la reine d'épée, je suis trop dans un masque, euh, je je ne veux pas dire les choses, euh, je me renferme et du coup je semble un peu froide et du coup bah c'est ça qui crée cet isolement et, et ces blocages. Donc ce qui va vous freiner ici c'est vraiment le côté froid et ce qui va vous aider bah c'est le côté justement chaleureux et émotion. Donc c'est assez euh, assez rigolo parce que pour le coup c'est vraiment les Poser. Euh, donc attention à la reine de coupe, euh, la reine d'épée pardon, qui euh, voilà, même si c'est une reine et qu'elle ose dire les choses, elle ose trancher, c'est là, c'est à double tranchant justement. C'est euh, soit ce qui vous freine, c'est parce que vous, vous restez dans le silence, vous portez un masque dans la froideur, vous ne dites rien et c'est ça qui justement crée ce blocage. Soit c'est peut-être que vous êtes trop franche, que vous tranchez trop, vous dites trop de vérité, vous êtes trop froide aussi en ce sens et que du coup, c'est ça aussi qui crée une forme d'isolement donc attention à réguler ce côté justement émotionnel, alors c'est rigolo ce qu'on a parlé dans la vidéo, donc du coup je vous invite à, à réécouter cette vidéo, mais voilà, on vous dit quand même de bien rester connecté à vos émotions et, et, et à l'amour, hein, à rester dans, dans cet amour. Alors dans la vie sentimentale, on a un 4 de bâton et le 4 de bâton ça va symboliser le bien-être un foyer heureux, c'est la construction sur le long terme c'est la récolte des fruits aussi donc c'est une belle carte, hein. le bâton c'est des, une énergie de feu, de création, de passion, d'action. Donc, même si on n'a pas des couples dans cette vie sentimentale, bah, on voit que là, on vous parle pas forcément d'émotions, de sentiments. On vous dit que euh, bah, vous avancez, c'est qu'il y a un foyer heureux, il y a une forme de bien-être, il y a quelque chose qui se construit sur le long terme. On est dans l'action, on récolte des fruits, donc c'est assez positif dans le plan euh, de sentimental. Ensuite sur le plan concret, sur le plan concret, matériel, donc ça peut symboliser votre travail, mais aussi bah, effectivement pour le coup cette notion de foyer, mais en tout cas c'est dans les choses matérielles concrètes. Je vous rappelle qu'on a notre roi de pentacle ici hein, qui nous parle justement de cet aspect concret des choses. Donc c'est peut-être ici que ça va beaucoup bouger chez vous parce qu'on a la carte du jugement. La carte du jugement bah, c'est un peu euh, alors il y a une forme de justice mais c'est surtout c'est qu'on va juger les choses. Donc euh, si c'est pas juste, si c'est pas ce que vous avez construit, si c'est pas ok, et bah ça va foutre le camp. Il y a la notion aussi ici de jugement divin, c'est-à-dire que ce qui doit être restera et ce qui ne doit pas être s'en ira. Donc il, y a peut il va peut-être y avoir un peu de chamboulement. Alors euh, encore une fois, hein, ça reste généraliste, donc ce sera à vous de voir, puis de toute façon on va préciser les cartes, mais il y a peut-être quelque chose là, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des imprévus, des choses qui vont un peu foutre le camp, euh, des choses concrètes encore une fois, hein, matériel, professionnel... Euh, mais quelque chose voilà de, de, de concret qui va peut-être euh, qui va peut-être euh, bah, tomber à l'eau. Mais euh, c'est normal. C'est parce qu'il le faut. C'est parce que c'est pas juste pour vous. Donc même si ça fait mal, même si ça va générer cet ennui, etc. Restez connectés à l'amour, à l'amour, à l'amour. Euh, ensuite, la vie de l'âme, on a l'empereur. Alors c'est euh, une belle carte hein, l'empereur, alors on a encore des épées hein, donc peut-être encore cette notion de, de froideur mais euh, l'empereur c'est l'autorité naturelle hein, c'est un souverain, euh, il, il est sur son trône il a une autorité naturelle il sait qui il est, il est dans le développement euh, c'est une belle carte et donc dans euh, la vie de l'âme la vie spirituelle, pour vous au mois de juin et eh bien justement, vous, vous, êtes, vous avez une forme d'autorité vous savez ce que vous voulez, vous êtes peut-être connecté à vos guides, à votre intuition vous savez où aller justement et c'est aussi peut-être pour ça que vous savez qu'il va y avoir cette forme de jugement ici, c'est que bah, connecté à ce que vous voulez, il bah, y a des choses qui forcément, après, dans la matière, euh, vont peut-être partir parce que justement, au fond de vous, vous ne le voulez plus hein, en lien avec cette âme et ce côté spirituel. Donc c'est une très belle carte aussi. Alors, pour vous, le défi. Euh, pour vous, le défi, j'ai presque envie de les mettre comme ça. Euh, alors, pour vous, le défi pour le mois de juin, on commence par ce 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, euh, c'est pas des énergies tip-top, hein, vous voyez la carte. Hein, euh, cette personne, elle a des béquilles, hein, elle souffre. La 5 de pentacle, c'est euh, bah, des problèmes de santé, ça peut être euh, des problèmes de sommeil, des problèmes d'argent, problème de travail, peur de perdre de l'argent, on est encore une fois dans le Pentacle, dans, dans, c'est dans le concret, hein. il y a des problématiques concrètement, et ça, ça va être votre défi, mais on le retrouve aussi avec le 4 de coupe, hein. ces blocages justement émotionnels, cet ennui, peut générer euh, des troubles physiques, hein, concrets euh, sur vous, et euh, ici votre défi, bah ça va être le 3 de bâton en fait, votre défi, c'est le 3 de bâton, c'est trouver de nouvelles idées pour avancer, c'est d'agir différemment, c'est que, alors ok, donc là ce qui me vient, c'est que qu'en en lien avec cette notion de jugement, c'est que, encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas juste concrètes et qu'il va falloir bouger. Il y a le divin qui va s'en mêler. Mais vous aussi, il va falloir peut-être agir et trouver de nouvelles idées pour avancer. Et en plus, on a la carte de la justice qui vient du coup en compléter ce jugement. C'est-à-dire qu'il va falloir rééquilibrer des choses. On a encore une épée ici. Donc il va falloir trancher. Il va falloir décider, OK, ça j'arrête parce que c'est plus bon pour moi. Ça me fait être dans le 5 de pentacle, ça me fait être dans le 4 de coupe et c'est plus bon pour moi. Et de toute façon, si moi j'ai encore du mal à mettre en place des choses, à agir différemment, de toute façon, la justice divine ne jugement va se mettre en place. Donc, il euh, y a de belles cartes hein, sur la vie de l'âme, le sentimental, mais concrètement, dans la matière, il y a des choses qui sont basés sur euh, une ancienne vous, j'ai envie de dire. Et que ça, ça va partir et c'est ça aussi qui peut peut-être générer encore une fois ce blocage, ces ennuis, etc. Donc, euh, pas de panique, ce qui va se passer c'est juste et que du coup, pour vous aider à réaliser des défis, restez connectés à l'amour et à vos émotions. Soyez dans une justesse de vos émotions, laissez-vous traverser, maîtrisez-les, hein, ne vous laissez pas déborder, de toute façon la reine de coupe, elle ne se laisse pas déborder. C'est qu'elle euh, accueille pleinement ce qui se passe, elle accueille pleinement l'amour et la compassion, la bienveillance et elle peut aussi en donner aux autres. Donc, restez dans cette énergie-là. Alors, est-ce qu'on vient compléter peut-être euh, ces cartes Alors. Non, mais je ne veux pas les faire sauter, j'ai dit. Voilà. On va couper. Toc. Alors, du coup... Sur le 4 de coupe, on a un 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est cette notion de partage, donner à l'autre, au contraire, ne rien donner. C'est cette forme d'équité. Donc c'est peut-être justement dans cette notion de partage, il y a peut-être des choses, encore une fois, qui sont pas justes. Concrètement, on est encore une fois dans le denier, donc c'est des choses concrètes dans la matière. Il y a cette notion de partage équité qui est pas totalement euh, saine encore. Et c'est peut-être ça justement qui génère hein, de, des déblocages et de l'ennui. Alors, qu'est-ce qui va vous aider alors, ce qui va vous aider, c'est la maison Dieu. Alors, c'est rigolo parce que la maison Dieu, c'est la carte de la tour, hein, et c'est le grand chamboulement. C'est on déconstruit tout pour reconstruire. Donc, du coup, c'est ça qui va aussi vous aider hein, dans cette idée aussi d'agir différemment du jugement, de la justice. Ce qui va vous aider, ça va être vraiment de raser des choses, encore une fois, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas euh, euh, bonnes pour vous. Euh, même si ça fait très longtemps que vous construisez, il y a des choses que vous allez tout déconstruire pour vraiment construire quelque chose de nouveau et c'est ça en fait qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner Ce qui peut vous freiner, c'est Ce le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une polarité qui est donc dans l'action, dans le feu, euh, qui euh, passe à l'action, qui est passionné, qui veut reprendre son pouvoir. Donc ça, ça peut peut-être vous freiner parce que peut-être que justement avant d'être dans l'action, dans la passion et tout détruire, il faut peut-être d'abord juste réfléchir à trouver de nouvelles idées avant d'agir. Il euh, faut peut-être réfléchir à, ok, qu'est-ce qui effectivement n'est pas juste Plutôt que de foncer tête baissée, là, dans cette idée-là, pour moi, c'est plutôt que de foncer tête baissée, voire de cacher des choses, réfléchissez d'abord à réellement qu'est-ce qui n'est pas juste pour vous, qu'est-ce qui fait que euh, vous êtes fatigué, qu'est-ce qui fait que euh, vous n'arrivez pas à avoir une forme de stabilité professionnelle, euh, voyez si vous pouvez agir différemment, déconstruisez, reconstruisez, mais ne foncez pas tête baissée. Hein. Euh, la passion c'est bien, mais parfois ça peut euh, bah, nous entraîner sur des choses, où on n'aura pas pris la pleine mesure de nos actes, donc attention alors dans la vie sentimentale, bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus La vie sentimentale, on a le deux de coupe. Et le deux de coupe, c'est la carte de l'union d'un couple divin, d'un couple qui est destiné à se retrouver. Donc c'est une très belle carte et qu'elle se retrouve dans la vie sentimentale, et eh bien c'est extrêmement positif. C'est vraiment si vous n'êtes pas en couple, hein, c'est un couple qui est destiné à se retrouver. C'est vraiment c'est la carte de l'union du, du couple existant. Donc on nous dit vraiment que votre si vous êtes en couple, votre couple existant et eh bien, euh, tout va très très bien dans cette vie sentimentale parce qu'encore une fois, avec ce cadre de bâton qui est vraiment le bien-être de la construction sur le long terme, vous récoltez les fruits de ce couple. Il y a vraiment un foyer heureux, quelque chose qui se construit sur le long terme. On est encore dans cette notion de construction quand même. Mais en tout cas, en ce qui concerne la vie sentimentale, si vous êtes en couple, tout va très très bien. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez peut-être être, être euh, amené à trouver quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde sur le long terme pour construire quelque chose sur le long terme. Alors, dans du coup, bah encore des deniers, hein, on y va gaiement. Donc dans la vie euh, matérielle, dans la vie concrète eh bien, on a un 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est euh, donc une carte qui est positive parce qu'elle représente l'abondance, la richesse euh, matérielle, l'épanouissement à tous les niveaux. Alors attention, parfois, dans le 10 de denier, euh, on dit qu'on peut aussi retrouver, parce que c'est en lien avec la famille, hein, donc on, on, encore une fois, dans cette idée, on construit quelque chose avec la famille, c'est vraiment euh, l'abondance à tous les niveaux, mais ça peut aussi représenter certains liens transgénérationnels, un héritage qui, peut-être, justement, n'est pas juste, et c'est peut-être, justement, en lien avec ce jugement. Euh, peut-être que... Alors, Soit effectivement il y a des choses qui doivent être déconstruites pour être dans cette abondance parfaite, hein, ultime on va dire, soit effectivement il y a des liens transgénérationnels, il y a de l'héritage qui vous a été transmis et qui du coup n'est pas juste, c'est que là ça va être réglé. Hein. C'est aussi ce, que, ce qui ressortait pour le mois de mai au niveau des guidances générales, c'est qu'il y avait pas mal de choses au niveau transgénérationnel qui allaient euh, qu bouger. Euh, alors on continue sur la vie de l'âme On a encore, encore des deniers, hein, c'est ouf hein. euh, Ça a bougé dans la matière pour vous hein. Alors sur l'empereur on a donc le 3 de denier pour la vie de l'âme Et eh bien le 3 de denier c'est euh, une très belle carte aussi Puisque c'est la chance qui tourne, c'est une opportunité à, serrir, à saisir Pardon, C'est la collaboration Donc dans la vie de l'âme, voilà, il y a des choses qui bougent Vous êtes cet empereur euh, Vous allez saisir des opportunités Des opportunités peut-être d'évolution Vous allez peut-être comprendre des choses pour votre âme Vous allez donner du sens à ce que vous vivez. Et ça va être une opportunité pour évoluer, être encore encore mieux que ce que vous êtes déjà. Euh, vous, êtes, vous allez peut-être être, être amené à collaborer avec d'autres âmes. Peut-être que vous allez rencontrer votre famille d'âmes aussi et que ça, ça va vous aider spirituellement parlant. Et enfin, votre défi. Alors... Ok, alors sur le défi, on retrouve du coup des épées ici. Hein. On a un 2DP, 2DP c'est les doutes, les hésitations. On se sent un peu bloqué entre deux situations. On n'ose peut-être pas voir réellement la vérité. Hein. Donc là, c'est vraiment en lien avec ce que vous devez déconstruire. Peut-être que justement, ça crée des doutes et euh, et vous hésitez, vous savez pas ce que vous devez déconstruire, l'option A, l'option B. Donc c'est pour ça, attention, hein, ne foncez pas tête baissée, je vous le rappelle. Euh, et ici, on a le 9DP. Le 9DP c'est les peurs, les doutes liés à l'entourage à la famille alors du coup on a quand même ici c'est assez particulier parce qu'on a quand même ici cette notion de bien-être euh, au long terme de foyer heureux et on a ici quand même cette carte de peur de doute etc ok alors là ce qui me vient c'est que justement peut-être que jusqu'à présent vous aviez l'impression que euh, le blocage était dans votre couple dans votre famille dans votre foyer qu'il y avait quelque chose qui qui, qui, qui bloquait, comme si vous manquait quelque chose, que vous vous dites peut-être que l'herbe est plus vête ailleurs. Et donc là, on vous dit que votre défi, ça va sûrement être de dépasser justement ces peurs et ces doutes liés à votre famille, à votre entourage. Peut-être aussi que, ici c'est la carte de l'insomnie, hein, c'est on n'endort plus, hein, on n'endort plus la nuit, hein, donc en lien avec ce 5 de Pentacle ici. Votre défi, ça va être de dépasser tout ça, parce qu'on vous dit bien que dans votre vie sentimentale, c'est ok, ça va. Euh, vous, vous, avez, vous avez construit quelque chose, vous allez en récolter des fruits ça c'est ok, c'est peut-être pas là que ça se passe ou en tout cas c'est peut-être pas euh, euh, comme vous l'imaginez, encore une fois on vous dit vraiment de réfléchir et de trouver de nouvelles idées par avancée, d'agir différemment que ce que vous faisiez jusqu'à présent, donc peut-être de sortir ces hésitations, d'avoir la sensation qu'il manque quelque chose, de toute façon ce qui n'est pas juste ça va partir, hein. vous avez la carte du jugement et encore une fois le jugement, s'il y a jugement divin qui s'en mêle, de toute façon ce qui doit arriver arrivera, donc lâchez un peu prise là-dessus et en plus on finit sur 10 de coupe. Et 10 de coupe, c'est une des meilleures cartes du jeu puisque le 10 de coupe, c'est vraiment le grand amour, la famille, la sérénité, l'épanouissement personnel. Donc, le défi, justement, ça va être peut-être justement de lâcher toutes ces peurs, ces doutes que vous avez en lien avec la famille. Tout va très bien de ce côté-là. Mais il y a peut-être encore des choses à régler. Il y a peut-être peut des choses à régler, mais il y a... C'est peut-être pas, peut pas comme vous l'imaginez. En fait, je pense que vous ne vous attendez même pas à... Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, ce sera pour votre plus grand bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck On a un as de bâton. Hein. Donc l'as de bâton, c'est la nouveauté. On agit, c'est un nouveau projet. Donc il y a quelque chose de nouveau aussi qui va, qui va se créer pour vous là au mois de juin. Euh, il y a de nouvelles énergies d'amour, de passion, d'énergie, hein, de, de, de, de, des énergies d'action, hein, de création. Il y a quelque chose de nouveau qui va ressortir de tout ça. Euh, bien, bien, bien. Est-ce que je veux dire autre chose Est-ce que euh, ça m'a l'air plutôt complet, en fait Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour les personnes qui verront cette vidéo pour le mois de juin 2021, euh, au niveau énergétique Alors, la carte qui est sortie, eh bien, on a la carte d'injustice. Encore une fois, une petite, bal une petite balance donc, il y a une notion de justice, encore une fois, ici. Hein, donc, c'est ça qui va euh, qui va peut-être, du coup, euh, euh, être réglé hein, dans votre vie. Euh, alors, soit c'est effectivement en lien avec une justice, peut-être un procès, hein, la justice humaine aussi, la justice divine. Il y a peut-être une blessure d'injustice qui va être réglée. Hein. C'est pour ça que si vous êtes une femme, ça va être plutôt en lien avec bah, d'autres femmes, avec votre mère. Il y a peut-être des choses qui vont se régler par rapport à tout ça. Et c'est peut-être, alors, en lien avec la mère, c'est peut-être aussi ce qui a été transmis de votre mère. c'était ça qui va se régler. c'est peut-être, justement, ces... Comportements qui étaient légués, qui vont du coup se déconstruire, hein, dans cette maison de Dieu, là, dans cette tour, tout déconstruire pour reconstruire quelque chose. Ouais. Euh, bon, ben bah, voilà, on va s'arrêter là. Et en dos de deck, je vous le montre quand même parce que c'est chakra du cœur, hein, donc on en parle depuis tout à l'heure. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si je vais quand même vous faire euh, le message du cœur, quel est euh, le message de l'année pour le décès de Alors... On, le conseil, c'est de s'instruire. Qu'il y a peut-être justement de nouveaux sujets euh, dans cette idée de trouver de nouvelles idées pour avancer, d'agir différemment. Euh, peut-être que justement ces nouvelles idées, et eh bien, elles vont, euh, elles sont dans un livre, dans un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne. En tout cas, un sujet qui peut-être euh, vous titille, euh, titille votre curiosité. Bah, là, on vous dit, instruisez-vous justement, instruisez-vous, euh, emmagasinez peut-être des connaissances avant de foncer, avant d'être dans le roi de bâton. Euh, voilà, découvrez des choses, apprenez des choses pour vraiment justement peser le pour et le contre et, euh, et pouvoir agir différemment. Mais avant, il faut s'instruire. Voilà voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, bien évidemment. Euh, vous pouvez me faire vos retours en commentaire de cette vidéo ou par message privé, comme vous voulez. Et euh, je vous retrouve donc tout de suite pour la méditation sur le corps et enfin pour le mantra. Merci, à tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant pour les personnes qui auront choisi cette jolie pierre pour votre guidance du mois de juin. Euh, alors, je fais un format de guidance à un légèrement différent. Ça veut rien dire ma phrase, ma guidance. Le format sera légèrement différent que les autres fois. J'ai voulu tester une autre façon que j'ai vue. J'avais envie de la tester pour aujourd'hui. Ça vous permet de voir toutes les différentes dimensions, de, tous les aspects de votre vie, tous les domaines de votre vie. Donc, pour le mois de juin, j'espère que ça vous conviendra. Alors on va démarrer tout de suite avec les tables. Alors comme tout à l'heure, euh, donc pour les personnes, si je remets la petite pierre hein, qui ont choisi cette pierre-là, alors qu'est-ce qu'on peut leur dire pour le mois de juin 2021 Je ne vais pas faire cette vous plaît. je Juste les battre. Les couper. Hop. Et on va couper. Toc. Alors, c'est parti. Donc, cette première carte, ça va représenter euh, l'ambiance générale de ce mois de juin. Comment est-ce que vous allez être au mois de juin Ok, bon, alors on commence avec un arcane majeur. Du coup, la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, il y a une notion euh, d'être seul, d'être isolé. Euh, mais c'est surtout d'être isolé pour faire une forme d'introspection. L'ermite, c'est quelqu'un qui va... Euh, faire cette introspection, mettre en lumière ces zones d'ombre, euh, vraiment éclairer tout ça pour ensuite pouvoir justement avec sa lanterne eh bien euh, éclairer le monde et aider les gens à trouver leur propre lumière. Donc il y a une notion de guide, hein, de peut-être même de thérapeute, peut-être que vous êtes thérapeute, mais il y a une notion de guide et un guide qui est euh, passé par là où vous passez. Euh, mais donc il y a cette idée d'introspection. Donc vous allez peut-être être en mode introspection pour le mois de juin. En tout cas, réfléchir sur euh, voilà ce qui bloque en vous vos zones d'ombre, euh... Voilà. Alors, on viendra compléter tout à l'heure s'il y a besoin. Euh, ici, ça va être du coup la carte euh, « Qu'est-ce qui va vous aider pour le mois de juin ?» Donc, ce qui va vous aider, c'est le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est la notion de partage, d'équité. Donc, ce qui va vous aider, ça va être dans le partage et dans le respect de soi, le respect de l'autre pour être en équité, justement. Ce qui va vous freiner pour le mois de juin... Ok, très bizarre. Alors, ce qui va vous freiner, alors, encore en arcane majeur, c'est le monde. Ce qui va vous freiner, c'est le monde. Et le monde, c'est une super belle carte, puisque c'est la carte de l'aboutissement, l'accomplissement de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle. Alors, peut Ok, alors ce qui vous freine, c'est peut-être que vous avez la sensation d'arriver à l'aboutissement de quelque chose, que vous montez une dernière marche, que vous finissez ainsi, que vous allez tourner une page, hein, puisque vous avez beaucoup réfléchi sur vous, vous êtes beaucoup introspecté, et peut-être que vous n'avez pas envie que ça se termine, peut-être que vous, vous demandez ce qui se passe derrière et que ça vous fait flipper, et que vous dites mais j'ai la sensation qu'il me manquera toujours quelque chose. Donc c'est peut-être ça qui vous freine et qui du coup bloque en fait cette introspection et qui peut-être bloque encore peut-être au niveau spirituel ou autre, on va voir après. Dans dans les autres cases, mais qui peut bloque peut-être bah, tout simplement votre évolution, parce que vous avez peur de bah, qu'est-ce qui se passe derrière. Alors ensuite, dans la vie sentimentale, on a le 10 de bâton, dans la vie matérielle, concrète, on a l'as de coupe, ok Et dans la vie, justement, spirituelle, la vie de l'âme, on a un 3 d'épée, ok Alors c'est peut-être justement donc dans cette vie euh, de l'âme spirituelle que ça bloque, parce que le 3 d'épée, c'est une carte qui n'est pas tip top. Donc, c'est peut-être par rapport à cette thématique-là que ça bloque. Alors, on a quand même la situation euh, sentimentale, le 10 de bâton. C'est euh, une carte qui euh, symbolise le fardeau. Euh, le 10 de bâton, c'est une situation qui est pesante. Il y a, vous avez la sensation qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Alors, que vous soyez en couple ou pas, vous avez peut-être la sensation que, du coup, votre situation en tout cas au mois de juin, est vraiment lourde, pesante, c'est un fardeau. Vous ne savez pas trop comment euh, faire. Euh, on va compléter après les cartes. Dans euh, votre vie, euh, matériel, concrète on a un as de coupe euh, on a euh, donc cet as de coupe qui va représenter un grand amour c'est quelque chose de nouveau ça peut être la créativité aussi donc concrètement dans la matière, il y a peut-être quelque chose qui se met en place de nouveau, alors ça peut être en lien avec vous-même, hein. peut-être que ça y est vous commencez enfin à vous aimer, que vous êtes sur en mode création, peut-être créativité, peut-être que vous créez des choses ou peut-être que vous allez rencontrer un grand amour, en tout cas vous sentez qu'il y a quelque chose qui naît euh, d'un point de vue sentimental, mais surtout que ça se crée dans la matière, hein. c'est toujours quelque chose de concret ici, euh, donc c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou qu'il y a réellement un renouveau dans votre couple, même si sentimentalement vous avez quand même le sensation que c'est pas simple non plus, hein, c'est qu'il y a quand même du, du, du bagage. Et sur la vie spirituelle, la vie de l'âme, hein, ce que votre âme elle expérimente, son évolution, on a le 3 d'épée, donc comme je vous le disais, le 3 d'épée c'est la carte de la trahison, de la souffrance, des blessures du passé, des énergies tierces, on a peur d'être trompé, hein, on voit ici nos petits corbeaux, ils sont, ils sont emmêlés, ils sont attachés, ils sont transpercés. Donc c'est vraiment une carte de souffrance, de trahison. Donc est-ce que c'est justement dans votre vie de l'âme, peut-être du coup de, de l'enfance ou d'autres situations, et peut-être que c'est ça qui crée aussi cette situation pesante au niveau sentimental. Donc est-ce que finalement on n'est pas en train de parler généralement d'un point de vue sentimental Est-ce qu'il n'y a pas eu des trahisons Est-ce qu'il n'y a pas de, de profonde souffrance, de profondes blessures qui vous empêche d'avancer et qui du coup en fait c'est ça ici qui vous freine, c'est que vous sentez que il reste quelques petits trucs à euh, guérir, à pardonner euh, d'un point de vue trahison sous ces blessures mais que ça vous fait tellement mal que finalement cet aboutissement vous fait peur et que vous ne voulez pas en fait vous freinez le processus. Mais du coup, vous restez en mode trahison et souffrance. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui, du coup, après génère des tensions au niveau sentimental. On a l'impression qu'on a du mal à avancer en fait. Donc, pour vous aider dans tout ça, on reste connecté à la carte qui aide, c'est-à-dire le partage, l'équité. Hein, ne, ne vous mettez pas non plus vous-même les couteaux dans le dos. Euh, Respectez-vous aussi. Euh, donc, c'est pour ça que vous allez sûrement être en mode introspection, hein. du coup, au mois de juin. Hein. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir justement sur ce passé. Alors, du coup, le défi pour le mois de juin. Alors, on a l'étoile, très belle carte. On a la reine de Pentacle qui est une très belle carte aussi. Et on a un roi de coupe. Bon. Alors, du coup, c'est un, plutôt un beau défi en fait. Hein. Alors. Reine de Pentacle, c'est euh, donc comme la reine de Denier, hein, c'est donc une polarité féminine, en tout cas c'est une énergie qui euh, eh bien, est concentrée sur elle, elle est dans la complétude, dans l'ancrage, elle a bien travaillé sur elle, euh, elle est vraiment stable, elle est. ça peut être une femme aussi, ça peut représenter une femme qui materne, hein. on voit euh, cette femme qui euh, prend ce lapin dans ses bras, c'est quelqu'un qui encore une fois est dans la matière, dans le concret, euh, elle votre défi, ça va peut-être justement de prendre conscience de toutes ces blessures, de toute cette créativité. Comment est-ce que je le mets concrètement dans la matière Ça va être d'être cette reine qui est vraiment dans cette complétude, à travailler sur elle pour vraiment créer quelque chose d'harmonieux, d'équilibré dans cette notion d'équité on a le roi de couple, le roi de couple c'est une polarité masculine qui bah, tout simplement est amoureux, il a beaucoup d'amour à donner euh, et donc c'est ce côté émotionnel donc euh, au-delà de que ce soit un homme ou une femme etc c'est vraiment cette énergie encore une fois d'amour de, euh, euh, d'engagement de, de, de, de, de sincérité euh, donc pour le coup c'est un défi qui est quand même plutôt cool c'est d'être là-dedans en fait c'est d'être euh, peut-être dans l'amour de soi l'amour des autres, l'amour de ses blessures aussi euh, pour créer quelque chose de concret pour être vraiment dans cet ancrage dans cette complétude et pour matérialiser sa propre vie et pour finir on a cette arcane majeure qui est l'étoile et l'étoile c'est tout simplement la carte de l'espoir c'est peut-être d'avoir foi en l'espoir de quelque chose de meilleur que même si ici si c'est pas bon votre défi ça va être d'avoir confiance d'avoir de garder la foi d'avoir espoir que même quand vous allez finir ce chapitre vous aurez toujours quelque chose à créer vous aurez toujours quelque chose à aimer à donner à chérir et que bien sûr vous arrivez sur sur la fin d'un cycle, sur la fin d'un chapitre, il y a une page qui tourne, vous êtes dans l'aboutissement de quelque chose. Mais euh, gardez l'espoir que oui, c'est juste pour vous, que même si ça fait mal, oui, euh, vous devez passer par cet aboutissement et que oui, il y aura de belles choses qui se passeront derrière. Alors, euh, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a On a On est un roi d'épée. Alors en mode ermite, hein, le roi d'épée, donc ça peut être encore une fois hein, cet homme ou cette polarité masquée euh, qui euh, du coup soit il n'ose pas dire tout trop ce qu'il dit ou au contraire il tranche. Hein, il dit la vérité, il y va, il peut être un peu froid, un peu cinglant. Donc en mode ermite ça peut être un peu ça. Hein. Euh, donc euh, attention peut-être aux mots que vous dites, hein, est-ce qu'ils sont justes ou pas. Euh, euh, est-ce que vous êtes toujours dans cette notion de, de partage et d'équité alors, est-ce qu'on vient compléter les cartes ou pas On vient compléter l'ermite. Là, je vais les faire sauter pour voir s'il y a des cartes qui veulent venir compléter la carte de l'ermite. Alors, sur l'ermite, on va voir l'as de bâton. Donc l'as de bâton, dans cette idée bah, d'introspection, d'isolement, de réfléchir, on vous dit quand même qu'il va falloir avancer, en tout cas que cette introspection va vous donner l'énergie de l'as de bâton, euh, qui sont des énergies d'action et de création, euh, mais aussi d'amour, de passion, c'est le feu, on y va, on y croit. Donc cette introspection, elle va vous donner l'énergie justement d'avancer, donc elle est nécessaire. Est-ce qu'on complète le 6 de Pentacle Dans la carte qui aide Alors... Un 6 de coupe. Donc ce qui aide aussi, c'est euh, bah, les coupes, donc euh, forcément les émotions. Euh, sur le 6 de coupe, ça représente les blessures du passé, ça peut représenter les relations en miroir, euh, le retour d'une personne du passé. Il y a peut-être une personne du passé qui refait surface justement, qui peut vous aider dans cette introspection, parce que justement elle va vous aider en lien avec cet effet miroir. Euh, peut-être du coup en lien aussi avec ces blessures du passé ici, dans le mode trahison. Euh, donc voyez peut-être retour sur ce, ces blessures du passé, ou, en, ou cette personne qui revient de votre passé euh, comme quelque chose, un cadeau, comme quelque chose qui va vous aider justement à prendre conscience de vos blessures, à regarder ce miroir, pour être maintenant dans quelque chose de plus juste, dans le partage, etc. Est-ce qu'on complète la carte du monde Dans ce qui freine pour le mois de juin. Bon, il n'y a rien qui sort. Est-ce qu'on complète le 10 de bâton la vie sentimentale. Non, est-ce qu'on complète l'as de coupe Ah. Alors, dans la vie concrète matérielle, on a un set, set de bâtons. Alors, le 7 de bâton, c'est les synchronicités, croire en quelque chose et se battre pour. C'est la carte de la persévérance. Donc, justement, dans cette idée d'as de coupe, s'il y a quelque chose, un renouveau en amour dans votre couple, ou euh, une nouvelle rencontre, mais quelque chose de concret, en tout cas, vous sentez qu'il y a un amour naissant qui va euh, donner naissance justement à quelque chose de concret, encore une fois. Euh, ici, le 7 de bâton vous dit qu'il euh, y a des synchronicités qui vous permettent de croire que c'est réel et que ça va se matérialiser dans la matière, encore une fois, parce que l'as de coupe, on reste dans le côté émotionnel mais là, on vous dit d'y croire, vous allez avoir des synchronicités. Si vous croyez en quelque chose, on vous dit de vous battre pour. Hein. C'est la carte de la persévérance. Hein. Donc, euh, soyez persévérant dans vos actions, dans votre vie euh, matérielle, concrète. Euh, si vous ressentez des choses, eh bien, en gros, euh, allez-y en fait. Et vous, surtout, vous allez avoir des signes pour. Alors, est-ce qu'on complète la carte du 3 d'épée Dans la Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors... Le roi de denier. Le roi de denier, donc, il euh, y a beaucoup de rois quand même. Hein. Euh, c'est, on va tous les faire, il nous manque le roi de bâton. Euh, donc je vous disais, le roi de denier, c'est... Euh... Eh bien c'est la même chose que ces traînes de pentacle c'est euh, donc euh, un homme une polarité euh, masculine qui a les pieds sur terre tout simplement qui est dans le travail qui est stable qui est dans la réussite donc dans votre vie euh, euh, de l'âme spirituelle peut-être que justement hein, alors en lien avec ces trahisons tout ça que vous ressentez euh, peut-être que euh, justement ce qui vous empêche de travailler sur ce côté trahison blessure c'est peut-être que vous êtes trop dans le travail aussi en tout cas vous avez peut-être beaucoup travaillé dans votre évolution euh, votre vie spirituelle. Vous avez peut-être fait beaucoup de choses justement pour être ancré, pour être euh, dans la complétude. Vraiment un, un, un gros travail sur vous. Et il reste encore bah, quelques énergies trahisantes, quelques blessures à libérer. Mais encore une fois, je vous dis, comme il y a quelqu'un du monde, je pense que vous êtes au bout de quelque chose, mais que ça vous fait peur, peut-être. Est-ce euh, qu'on complète quelque chose sur le défi sur le mois de juin. Alors, je vous mets le dos de deck, hein, puisqu'on est encore sur le roi de coupe, hein, donc je ne vais pas vous redire la même chose. On est vraiment sur... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une personne hein, qui transite autour de vous ou si c'est tout simplement une énergie de, de, de, de, de roi, hein, donc une énergie qui est forte, hein, c'est une carte une carte de cours, hein, donc c'est une énergie qui est forte, mais il y a quand même beaucoup voilà, beaucoup de rois euh, et, et donc c'est quelque chose qui est fort, hein, il y a, comme si vous aviez bien vraiment beaucoup travaillé, vous aviez euh, vraiment pris en main beaucoup de choses dans votre vie et qu'il reste encore deux, trois trucs, mais euh, ça vous fait un peu flipper hein, dans cette notion de, de, de monde d'aboutissement. Euh, bon, j'espère que ça vous parle tout ça hein, et que ce nouveau format vous plaît. Je ne sais pas si je continuerai ou pas, mais en tout cas, pour ce mois-ci, j'avais envie de faire comme ça. Alors, au niveau énergétique, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois de juin, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se libère Est-ce qu'il y a autre chose Alors, hop, elle est partie bien, moi, cette carte. Ok, alors deux cartes pour le mois de juin au niveau énergétique, donc un travail sur le côté spirituel. Hein. Chakra couronne, c'est la spiritualité, l'ouverture à plus grand que soi. Donc je pense que le plus gros travail pour vous, ça va être vraiment au niveau de la vie de l'âme pour le coup. Attention, peut-être en environnement extérieur nocif, hein, donc euh, regardez justement hein, s'il n'y a pas des choses qui vous court-circuitent, qui vous parasitent. Hop, je vous les mets ici et puis je vous montre quand même le dos de deck puisqu'on a la blessure d'abandon ici. Donc comme il y a beaucoup de rois qui sont ressortis, ça fait peut-être référence à un homme, votre papa ou un homme dans votre entourage et qui du coup vous fait extrêmement travailler votre blessure d'abandon et que c'est ça, hein, ces trahisons, ces blessures du passé. C'est parce qu'il vous fait beaucoup travailler cette blessure d'abandon et vous sentez bien que vous arrivez au bout de quelque chose. Mais comme justement vous avez cette blessure d'abandon, vous avez peur en fait de vous retrouver seul hein, parce que la blessure d'abandon, la plus grande peur c'est la solitude. Euh, qu'une fois que ce sera réparé tout ça vous avez peur d'être seul et donc vous freinez en fait cet aboutissement ce, cette fin de cycle vous freinez quelque chose vous freinez des quatre pieds alors qu'on vous dit bien qu'il y a l'espoir gardez espoir gardez espoir, hein. euh, espoir euh, ça va aller mieux après hein, même si là c'est lourd et c'est pesant il y a quelque chose de nouveau en amour qui est en train de se créer mais il faut y croire il faut y croire et il faut persévérer ce sera peut-être pas encore là mais il y a quelque chose de nouveau en tout cas en amour qui est en train de se mettre en place mais pour ça il va peut-être falloir régler ce, ce côté là Bon, je ne vais pas vous refaire la guidance, je pense que vous aurez compris. Euh, et un dernier message. quel est le message de l'âme pour mon gens, pour les personnes qui verront cette vidéo Ah, du coup, il y en a deux Bon, bah, on a s'aimer et donné. Alors, c'est ce que je vous dis avec le 6 de Pentacle. Hein. Qu'est-ce que je donne Qu'est-ce que je donne pas Voilà, là, on vous dit, vous donnez beaucoup trop aux autres. La priorité aujourd'hui, euh, c'est vous, en fait, hein, vos besoins, vos envies. Donnez tout ce que vous attendez de l'autre. Donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre. Vous êtes seul maître de votre bonheur. Et là, on vous dit, bien, de vous aimer aussi. Hein. Donc, euh, voilà. Voilà les conseils, le message de votre âme pour le mois de juin. Donc, euh, toujours d'être dans cette idée de carte qui aide ici, de partage, d'équité. Voilà voilà pour les messages, euh, donc pour votre mois de juin. Et puis en d'autres, dès qu'on a à se faire confiance. Hein, donc euh, écoutez votre intuition, votre cœur, votre corps. Euh, bah, voilà ce que je vous disais ici euh, avec le set de bâton. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, des partages à me faire, vous avez l'espace des commentaires sous la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite pour la méditation. A tout de suite. Alors, on se retrouve pour les personnes qui auront choisi cette jolie pierre bleue pour votre guidance du mois de juin 2021. Alors, je fais un nouveau format de guidance. J'avais envie de tester ce nouveau tirage euh, de tarot. Je l'ai vu plusieurs fois sur plusieurs vidéos. Et j'avais envie de le tester aujourd'hui pour pouvoir aborder justement plusieurs thématiques euh, de votre vie. Donc, pour le mois, euh, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Alors, on y va alors, ah, s'il vous plaît, Négui, quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo, quand on choisit la pierre bleue ciel. Alors, le même tirage que tout à l'heure, donc je vais battre les cartes. Hop on va couper et c'est parti alors la première carte ça va être vous vous pendant le mois de juin comment est ce que vous allez être que ça va vous représenter vous tout simplement Ok, très bien. Alors, on commence par un arc à et pas n'importe lequel. La carte de la mort. Alors, je suis pas en train de dire vous allez mourir, rassurez-vous. La carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Il va y avoir très certainement une profonde transformation pour vous au mois de juin. Hein, la mort, c'est la transformation, la renaissance en fait. Hein. Donc, on va venir compléter tout à l'heure avec d'autres cartes si besoin. Mais en tout cas, pour vous, c'est le mois de la renaissance et de la transformation. Donc... Euh... Fini le temps de la transpection, là ça y est, vous renaissez de quelque chose. Hein. Vous avez peut-être compris, travailler déjà et vous allez renaître. Alors, on va tirer la carte maintenant de euh, ce qui va vous aider pour le mois de juin. Donc, ce qui vous aide, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une très belle carte. Ah, ça tombe bien, c'est dans la catégorie de euh, ce qui va vous aider. Euh, donc, le 9 de Pentacle, c'est le travail, la réussite professionnelle, la bonne santé, les rentrées d'argent. C'est quelque chose de concret. Donc, ce qui va vous aider, c'est que bah, très certainement, au niveau matériel, financier ou dans le travail, professionnel, dans tout ce qui est concret, en tout cas la santé, ça, ça va bien. Et ça, ça va vous aider. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Ça va vous être une grande aide durant votre transformation votre renaissance. Ce qui va vous freiner cette fois-ci Oh là là Ce qui <rire> va vous freiner, c'est un arcane majeur. Donc c'est peut-être quelque chose qui va vraiment beaucoup beaucoup vous freiner. C'est la carte du pendu et la carte du pendu, bah, c'est la carte des blocages. Alors, comme son nom l'indique, ça va vous freiner. Euh... Il y a peut-être des blocages, des doutes, des hésitations qui fait que vous êtes pendu, vous avez l'impression d'être complètement bloqué et que vous ne pouvez rien faire. Or, ce qu'on peut faire dans le pendu, c'est regarder les choses différemment euh, et donc justement peut-être sortir de cet état du pendu, voir les choses peut-être sous un autre angle, peut-être que vous vous sentez bloqué parce que vous ne voyez qu'une seule option alors qu'en réalité il y a plein d'autres options et que ça vous permettrait de vous débloquer et que vous pouvez aussi vous appuyer donc sur ce côté que ici tout va très très bien pour pouvoir renaître et justement c'est le fait peut-être de voir les choses sous un autre angle qui va vous permettre de vous transformer véritablement et de pouvoir enclencher un processus beaucoup plus euh, adéquat, aligné avec vous. Alors maintenant on va tirer la carte pour la vie. Euh, la vie sentimentale alors la vie sentimentale on a un chevalier d'épée alors c'est rigolo que ce soit dans la vie sentimentale parce que du coup les épées on est plutôt dans quelque chose de froid, hein, la raison etc mais le chevalier d'épée il écoute ses guides il est connecté à sa spiritualité euh, il il avance rapidement. Il y a une notion de rapidité. Donc, euh, peut-être qu'au niveau sentimental, en tout cas pour le mois de juin, il y a des choses qui vont bouger très très vite et c'est surtout, c'est que peut-être que vous allez d'autant plus être connecté à vos guides, que vous allez peut-être, en lien avec votre vie sentimentale, euh, avoir beaucoup d'intuition, de, de, de, euh, avoir une, une, une, une sagesse profonde par rapport à ce côté sentimental que vous soyez en couple ou pas. Vous allez peut-être comprendre des choses, donner du sens à votre vie sentimentale d'un point de vue plus profond, hein, pas en pas superficielle, mais vraiment comprendre des choses que justement, peut-être, vous n'aviez pas compris jusqu'à présent, que vous n'y arriviez pas à voir euh, différemment, bah peut-être que là, il y a des choses, parce que vos guides vont vraiment être présents, et surtout vous allez les écouter, et du coup, il y a des choses qui vont bouger assez rapidement, il y a une notion de rapidité. Dans la vie matérielle, la vie concrète, eh bien, on a un œuf d'épée. Alors le œuf d'épée, c'est la carte des peurs, des doutes euh, liés à la famille, à l'entourage, l'anxiété, l'insomnie, où on peut du coup ne pas trouver le sommeil parce qu'on a peur pour sa famille, on a des doutes, est-ce que je suis au bon endroit, etc. Donc justement ici, en lien avec la famille et dans la vie concrète matérielle, on vous parle peut-être ici de votre famille, de votre foyer. Vous avez peut-être des peurs, des doutes et justement c'est peut-être ça qui fait que vous êtes bloqué. C'est peut-être ici que ça bloque. Hein, on a quand même déjà deux épées. Euh, c'est peut-être justement ce côté, vous réfléchissez trop, et c'est ça qui vous bloque et vous n'arrivez pas à voir ce qui se cache derrière. Vous avez tellement de peur et de doutes que euh, votre famille, que votre foyer, euh, tout fout le camp. Alors qu'on vous dit bien ici que tout va très très bien hein, sur le plan concret, matériel, en tout cas professionnel, financier, etc. Ici, ça va bien. Donc dites-vous que déjà c'est bien euh, et que peut-être toutes ces peurs, etc. Euh, sur euh, en tout cas le, le plan concret de la famille, le foyer, bah, c'est ça qui vous bloque aussi et qui vous... Vous empêche justement d'être dans une renaissance alors dans la vie spirituelle, la vie de l'âme, parce que votre âme elle est en train de vivre. Encore un arc -en majeur, le chariot. Le chariot c'est la victoire et ça avance vite. Le chariot, il fonce, c'est le triomphe, c'est euh, on avance. Alors ça peut être un peu côté euh, cheval fougueux, hein. on peut être un peu déstabilisé tellement ça va vite, hein. euh, mais ça n'empêche que c'est la notion de victoire. Donc dans la vie de l'âme spirituelle, c'est très positif. Ça veut dire que votre âme elle évolue. Alors même si là vous pouvez vous sentir bloqué dans une situation, donc c'est peut-être justement au niveau matériel concret que vous vous sentez bloqué par rapport du coup à un foyer. Vous savez pas trop, hein. on vous dit bien que vous allez euh, renaître ici euh, Mais en tout cas au niveau de l'âme, d'un point de vue spirituel, l'évolution Comme je vous disais, votre introspection, tout ça vous avez déjà compris quelque chose Là vous êtes à la phase, je renais à moi-même Et là on vous le dit bien dans la vie de l'âme spirituelle C'est que vous triomphez, vous avez avancé vite Vous triomphez, vous... tout est ok, tout est parfait ici, hein, de ce côté-là euh, mais maintenant, il faut que matérialiser toute cette belle évolution, il faut la matérialiser dans la matière. Et on voit bien qu'ici, il y a euh, une difficulté. Et c'est peut-être ici que ce jeu, du coup, cette transformation, ça va être sur le côté concret des choses et matériel. Et du coup, pour vous aider, eh bien, on vous dit bien que tout va bien de ce côté-là. Hein. Euh, même si vous, vous avez la sensation d'être bloqué, parce qu'il va falloir que vous voyez les choses sous un autre angle. Vous n'avez peut-être pas compris le sens caché des choses. Alors, du coup, votre défi pour le mois de juin, on a un 4 de coupe un as d'épée et un 10 de pentacle. Allez, alors du coup, 4 de coupe, la carte de l'ennui, du mécontentement, du blocage émotionnel. Donc votre défi, ça va être de dépasser hein, justement ce blocage. Hein. On en parle encore ici. Euh, mais c'est vraiment en lien avec les émotions. Vous vous ennuyez, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, que c'est Ouais, vous vous ennuyez peut-être dans votre couple, dans votre foyer. Il va falloir dépasser tout ça. La ZP, c'est la confiance en soi, c'est trancher, dire la vérité, apprendre une vérité, c'est quelque chose de nouveau. Il va peut-être falloir euh, se dire la vérité avec l'autre, ou aussi tout simplement par rapport à soi-même. Il va falloir peut-être trancher, prendre une décision. Et vous avez la carte du 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la carte de l'abondance, de la richesse matérielle, affective, de l'épanouissement à tous les niveaux. Donc c'est peut-être votre défi ce mois-ci, c'est enfin d'être dans le 10 de Pentacle, hein, d'arrêter d'être dans cet ennui, etc. Il va peut-être falloir dire la vérité pour être pleinement dans l'épanouissement à tous les niveaux, d'être dans cette renaissance. Ça va passer sur cette notion de, de, de, de quelque chose de concret, encore une fois. Donc votre défi ici pour moi il est vraiment dans ce côté matériel, le foyer, la famille, la construction de, de votre vie, euh, ça va vraiment de prendre conscience peut-être de cet épanouissement, prendre conscience qu'il y a déjà des choses qui vont bien, peut-être dire une vérité pour véritablement être dans l'abondance, dans euh, vraiment l'épanouissement le, le, à tous les niveaux, de sortir de ce blocage, de cet ennui, comme je vous l'ai dit on en a reparlé ici, donc ça ça va être votre défi. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on avait On avait un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est prendre une pause, prendre du temps pour soi, être dans une forme de guérison. Euh, donc, euh, vous avez peut-être encore besoin de, de guérison et de, de faire une pause pour réfléchir. Alors, on va venir voir s'il y a besoin de compléter les cartes. Alors, est-ce qu'on peut compléter la carte du 9 de Pentacle Ok, est-ce qu'on peut compléter la carte de la mort Ah alors, j'ai un 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, c'est euh, la carte de, euh, des émotions, justement. De savoir gérer ses émotions, ses sentiments. Euh, c'est aussi la carte de l'intensité. Hein, c'est vraiment lié, euh, encore une fois, ce sont des coupes hein, donc aux émotions. Euh, il peut y avoir aussi la notion d'amis qui aident. Hein. Peut-être que, justement, pour cette renaissance, vous pouvez vous appuyer sur des amis. Euh, ou en tout cas, que vous allez vous appuyer sur des amis. Il y a peut-être des amis qui vont vous aider. Ou en tout cas, vous allez réussir, en tout cas, votre... Dé sur ce mois de juin, vous allez être dans une gestion des émotions. Euh, Peut-être que vous allez vivre des émotions très intenses. Alors, est-ce qu'on complète la carte du pendu Alors, ça fait beaucoup de cartes. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense que c'est suffisamment clair le pendu. Est-ce qu'on complète la carte du chevalier d'épée La vie sentimentale. Ah, la roue de la fortune Bon. Ok, alors dans la vie sentimentale, dans cette idée de chevalier d'épée qui écoute ses guides, ses intuitions et qui fonce, qui est dans la rapidité, bah, on vous dit bien que ça va changer, qu'il y a des choses qui vont changer dans la vie sentimentale. Donc peut-être en lien du coup avec cette construction de foyer, de famille, il y a peut-être des choses. Alors soit... Vous êtes célibataire et ça va s'arrêter. Si vous êtes en couple, il y a un renouveau. Mais en tout cas, vous allez profondément écouter vos guides. Vous allez comprendre le sens caché des choses. Et on vous dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont changer. La roue de la fortune, ça change et c'est assez vite. Est-ce qu'on complète le 9 d'épée Alors sur neuf d'épée donc dans la vie concrète matérielle euh, où il y a des peurs des doutes on a encore une fois la justice ici donc la notion que il y a des choses qui vont s'équilibrer soit par des actions en justice réelle ou la justice divine mais il y a des choses qui doivent se régler se rééquilibrer dans votre vie concrète euh, matérielle et le cavalier de bâton et bien c'est donc encore une fois une carte de cours. les bâtons je vous le disais c'était le, les actions et le cavalier bah, il va exprimer ce qu'il ressent euh, il va pas forcément euh, euh, il va pas avoir peur en fait des retombées de alors ça peut aussi générer des conflits et des disputes hein, parce que c'est quelqu'un de passionné il va dire ce qu'il pense tout haut euh, il va pas trop euh, voilà se poser de questions il est connecté à sa flamme intérieure euh, mais du coup euh, c'est aussi ce qui va se passer donc dans la vie concrète vous allez euh, certainement donc foncer il y aura peut-être des conflits et des disputes dans du coup le foyer c'est pour ça qu'il y a des peurs et des doutes. Euh, mais c'est pour rééquilibrer les choses. Hein. Il y a la justice. Alors, est-ce qu'on complète le chariot J'ai l'impression, hein. ouais. euh, Est-ce qu'on complète euh, les cartes du défi Non plus. Alors, en dos de dé, qu'on a quoi On a un 6 d'épée. Un 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est euh, de l'idée de quitter une situation, justement, d'évoluer au niveau de ses idées. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin pour les personnes qui regardent cette vidéo Quelles sont les libérations Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau énergétique Il n'y a rien à dire me que ça, c'est qu'il n'y a vraiment rien à dire et que okay. j'arrête de battre les cartes. Ok, j'arrête de battre les cartes. Bon, alors en d'autres textes, j'ai quand même le chakra du troisième œil. Voilà, connexion à l'intuition. Et est-ce que du coup, est-ce qu'on peut quand même nous donner un message, un conseil, un message de l'âme pour les personnes qui regardent cette vidéo Est-ce que Laurent a un message à leur faire parvenir pour le juin 2021 Ok, alors en dos de deck, on a « se protéger ».« Se protéger », hop et la carte qui a sauté, c'est la carte s'aimer. Euh, je rigole parce que c'est la carte qui est sortie pour le tirage précédent. Donc on vous dit de vous aimer, quoi qu'il arrive, de vous aimer en fait, hein, de nourrir en vous cet amour infini et d'offrir cet amour à votre aide, de vous donner ce que vous attendez en vain de l'autre. Hein, donc d'arrêter peut-être d'avoir des doutes par rapport à l'entourage, la famille. Commencez par vous aimer vous et vous verrez que tout va découler derrière. Voilà, on s'arrête là pour ce tirage. Donc j'espère que ce format vous aura plu. Je ne sais pas si je vais reproduire. Si tout le monde me dit que, que ça leur plaît et qu'ils qu préfèrent par rapport au, au précédent tirage, bah, peut-être que je continuerai ce format-là pour en tout cas les guidances mensuelles. Voilà, merci de m'avoir écouté Je vous dis à tout de suite pour la méditation et pour le mantra. Bienvenue dans cette méditation pour vous apprendre à écouter votre corps et à libérer vos émotions bloquées. Je vous invite à vous installer confortablement, assise ou allongée, les pieds bien au sol, jambes décroisées ou allongées. Vous pouvez fermer les yeux pour vous aider à vous mettre dans un espace de calme intérieur. Écoutez la musique qui vous fait plaisir, une musique douce de préférence. Et commencez à vous laisser guider et bercer par la respiration et les mouvements que fait votre corps à chaque respiration. A chaque inspiration, c'est votre ventre et vos poumons qui se gonflent. À chaque expiration, votre ventre et vos poumons se dégonflent. À chaque inspiration, vous pouvez imaginer que vous inspirez un air coloré scintillant, odorant, quelque chose d'agréable et qui remplit tout l'espace de votre corps. Et à chaque expiration, vous imaginez qu'un nuage grisâtre s'évacue de votre corps et avec lui, toutes les pensées inutiles, toutes les obsessions, toutes les toxines de votre corps s'en vont tout naturellement. Vous allez maintenant faire un scan de votre corps Pour identifier si une zone vous paraît plus tendue qu'une autre, vous allez commencer par votre tête et vous imaginez que vous vous baladez à l'intérieur de votre tête. Vous pouvez y ressentir des choses, des tensions. Ou voir carrément des objets, des choses entassées. Ou encore la sensation d'une énergie fluide, en mouvement et légère. Ne vous attendez à rien et attendez-vous à tout. Observez simplement dans l'instant présent Comment est votre corps Car il évolue à chaque instant de votre vie. Et vous continuez votre exploration corporelle. Et vous descendez le long de votre tête, derrière votre visage. Vous prenez conscience de votre bouche et de votre mâchoire. Est-elle serrée, crispée, vos yeux sont-ils détendus ou vos sourcils sont-ils froncés Comment est votre cou Est-il noué Tendu Passez en revue vos épaules, sont-elles contractées Remontées Comment vos vos bras, vos mains, vos doigts, sont-ils tordus ou plutôt souples Y a-t-il la sensation que quelque chose coince quelque part Quelque chose qui n'a rien à faire là Ou une zone plus sensible, voire douloureuse puis descendez le long de votre torse. Dans votre dos, y a-t-il des zones qui sont plus douloureuses que d'autres, des nœuds, sur votre poitrine, votre ventre, y a-t-il des endroits qui semblent plus durs, ou plus chauds, plus froid Est-ce que vous entendez des bruits Est-ce que vous pensez à des choses particulières quand vous passez en revue ce corps Peut-être des événements, des souvenirs Et continuez votre exploration sur vos hanches. Comment se sentent-elles Comment se sentent vos fesses Avez-vous la sensation qu'elles sont remplies ou avez-vous la sensation qu'il y a du vide quelque part Passez en revue votre bas-ventre, le haut de vos cuisses et votre région intime. Y a-t-il des tensions y a-t-il une gêne Et descendez tout le long de vos jambes, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos tibias, vos chevilles. Est-ce que vous arrivez à bouger facilement vos chevilles sont-elles raides Comment sont vos pieds Est-ce qu'ils sont tendus ou crispés Vos orteils sont-ils bloqués Y a-t-il une douleur quelque part Avez-vous la sensation que vos pieds sont bien accrochés au sol, comme aimantés ou au contraire, avez-vous la sensation de flotter. Maintenant que vous avez passé en revue l'intégralité de votre corps, vous allez choisir une zone, un endroit, où vous avez constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être une tension, une douleur, une zone bizarre, tendue, dure, ou au contraire, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, ou que quelque chose est là, mais qui ne vous correspond pas. Peut-être que vous avez identifié plusieurs endroits, mais pour le moment, occupez-vous de choisir un endroit que vous aimeriez, Traitez, libérer en priorité l'endroit qui vous gêne le plus. Et focalisez-vous le plus possible. Donnez toute votre attention sur cet endroit. Et demandez-vous, si ce n'est pas déjà fait, comment personnaliser, comment matérialiser cette sensation cette douleur, si elle avait une forme, laquelle serait-elle Une boule Un cube Une pyramide Un disque plat Une forme X ou Y Ou sans forme Quelle texture est-elle dure, molle, visqueuse, douce, rugueuse Quelle est sa couleur Est-elle transparente, scintillante, opaque Y a-t-il des choses de cachées à l'intérieur Est-elle vaporeuse Est-elle liquide Et examinez bien cette forme. Et maintenant que vous pouvez au moins la ressentir, la percevoir, vous allez lui donner tout l'amour que vous pouvez. La remercier d'être là la remercier de vous avertir qu'à cet endroit, il manquait de l'amour, que sans elle, vous n'auriez pas pu apporter toute cette attention à cette zone dans votre corps, et vous savez qu'elle est simplement là pour être un messager. Alors vous allez lui apporter toute la bienveillance et la compassion, et tout l'amour que vous pouvez. Et ressentez ce que ça peut faire dans votre corps comme sensation. Parfois une légère sensation d'apaisement, de légèreté. Parfois cette forme disparaît d'elle-même ou change de forme justement. Si elle est toujours présente, Demandez-lui intérieurement si elle est d'accord pour partir, si elle n'a plus de message à vous apporter, s'il si est juste pour vous de pouvoir l'évacuer. Et si la réponse est oui, alors vous allez simplement la guider à l'intérieur de votre corps, comme si vous pouviez la faire bouger avec votre intention, avec vos yeux, et la faire migrer dans votre corps, lui faire prendre le chemin le plus court vers la sortie, en fonction de là où elle est. Ça peut être par vos pieds, par vos fesses, par votre bouche, par vos mains, ou votre tête, votre nez, vos oreilles, peu importe. Faites-la sortir par là où vous sentez que c'est le plus juste et le plus facile pour elle d'être évacuée. Et guidez-la jusqu'à la sortie. Si vous rencontrez des résistances, c'est normal. Accueillez les résistances et continuez de lui apporter de l'amour à chaque obstacle. Jusqu'à la sortie, ou jusqu'à ce qu'elle se désintègre d'elle-même à l'intérieur de vous, et se laisse transformer par votre corps en énergie positive, Si cette forme ne vous souhaite pas être évacuée, alors c'est qu'il y a un autre message pour vous qu'il faudra approfondir un peu plus tard. Et pourquoi pas refaire cette méditation à un autre moment pour voir si les choses évoluent. Quand vous sentez que vous avez pleinement évacué ce qui était le plus juste pour vous d'évacuer, et que vous vous sentez suffisamment apaisé et en connexion avec votre véhicule de vie, votre corps, qui vous transporte et vous fait vivre toutes ces expériences, vous allez pouvoir doucement reprendre contact avec l'environnement extérieur, peut-être bouger vos pieds, vos orteils, vos mains, Bougez votre tête dans tous les sens, tout doucement. Vous étirez, peut-être même baillez. Et quand vous sentirez que ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir au reste de votre journée. Je vous invite fortement à boire suffisamment, voire un peu plus que d'habitude, après ce genre de méditation et aussi à écrire dans un journal, dans votre peut-être carnet quotidien, des choses que vous aurez pu ressentir, des formes ou des souvenirs ou des messages que vous aurez peut-être pu percevoir durant cette méditation. Cela vous permettra de pouvoir poursuivre ce travail et de voir votre propre évolution. Merci pour votre écoute. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog pour le mois de mai. J'aimerais donc finir cette vidéo avec le mantra que je vous propose, en tout cas moi, le mantra qui va m'accompagner pour mon mois de juin. Et ce mantra, il est très simple, c'est qu'il ne manque rien, il ne manque rien à votre vie car la vie entière est un cadeau et c'est aussi pour cela qu'on appelle euh, le présent. Donc voilà le mantra, en tout cas mon mantra pour le mois de juin, c'est qu'il ne manque rien et que tout est un cadeau, tout est un présent, tout est dans le présent. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour et euh, eh bien de futures vidéos euh, sur la chaîne donc pour les tendances énergétiques, euh, les pleines lunes, euh, des vidéos aussi avec des conseils et mes avis de euh, mes avis par rapport à des lectures que j'ai pu faire qui peuvent aussi vous aider. Et, euh, et puis, bah, je vous dis à dans un mois pour le prochain vlog. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci pour vos commentaires, merci d'avance pour vos likes et vos partages qui me soutiennent et soutiennent ma vidéo. Merci d'avance, à bientôt. Salut, salut